Guten Morgen alle hyden nous serons aujourd'hui le lunchmat avant mardi Khayben Isaac בן Benny David ben Fatoune Mazalefitna Aaron Richard Aaron ben Fatoune Mazalefitna Dora Bat Esther et Moshe ben Jacob de Rabakoni. Nous vous souhaitons une prochaine étude de dimanche ma secret. Nous voter et Donc, Mishnah, on va approfondir maintenant le, la condition de la, ce qu'on appelle la ktubat badin qu'on a évoqué dans la Mishnah précédente. Je répète rapidement le principe, très rapidement, s'est marié avec deux femmes, une après l'autre, il a commencé avec Rachel et ensuite, quelques temps après, là, il s'est marié avec Léa. Rachel était, avait un petit peu d'argent de côté quand ils sont mariés, elle avait juste 200 000. Et puis après, il s'est marié avec Léa, qui est elle-même une femme très riche. Elle avait un million de chez elle. Maintenant, quand la femme elle, se marie, elle met son argent à disposition du mari. Ça lui appartient, le capital lui appartient, si c'est de nirsen ça dépend si de Nirsen-Milog, de nirsen ça sera bien, même. On va parler, par exemple, des Milog, c'est plus facile. Elle a un potentiel, un capital, qu'elle met à disposition de son mari. Et tant qu'ils vivent ensemble, ils, euh, ils c'est lui qui en tire les, les dividendes, il en profite, jusqu'à que, si la divorce, il doit lui rendre. Et le jour où sa femme décède, alors le mari l'hérite. Ça devient la propriété du mari. Ok Maintenant, on reprend. Rachel, elle, elle a, eu, elle a fait entrer 200 000. Et Rachel, elle a eu deux enfants avec Yaakov Yosef et Binamine, vous le connaissez et Léa, elle s'est mariée, quand elle s'est mariée, elle a eu aussi un seul garçon. On va dire même mieux, elle a eu un garçon et une fille. Elle a d'abord eu une fille, c'est la Bechora, en fait. Ça résoudra des problèmes, des petites questions. Je vous expliquerai après, rapidement. Donc, elle a eu tout d'abord, premier enfant qui naît à Yaakov, c'est une fille, Dina, la fille de Léa. Après, un garçon qui naît à Léa, Reuven. et deux garçons qui naissent à Rachel, Yosef et Benjamin. La vie continue. Si Rachamim n'était pas venu changer les règles du jeu, alors, lorsque, si toutefois Rachel puis Léa vont décéder dans le, alors que Jacob est encore en vie, chaque fois qu'un d'eux décède, le mari hérite des biens de la femme. Donc de Rachel, il va hériter les 200 000. De Léa, il va hériter le million. Maintenant, Jacob, maintenant, il a eu son capital qui a augmenté de 1 200 000. Ces deux femmes sont décédées. Et, euh, et la vie continue, donc il a hérité 1 200 000. Après, Yaakov, en théorie, si lorsque Yaakov décède, alors il aurait fait prendre les biens d'Yakov, que maintenant il a 1 200 000, les partager en trois parts, parce qu'il y a trois héritiers, il n'y a aucun Béchor, il n'y a aucun premier-né, parce que la Béchor, c'est une fille, et la fille n'hérite pas s'il il y a des garçons, et ça supprime le fait qu'il n'y ait plus de Béchor maintenant qui y arrive dans, dans, dans la maison d'Yakov, parce que c'est une Béchor. De ce fait, maintenant, on aurait dû faire 400 000 chacun, 1 200 000 partagés en trois, 400 000 chacun. Ok Sauf que regardez, il y a quelque chose d'un peu injuste et moche qui s'est passé. Léa, elle, elle est rentrée, elle a donné bon, son mari qui a, qui a hérité de son argent. Mais elle aurait quand même voulu que son argent reste la propriété de sa progéniture. Si c'est pas sa fille, au moins que ce soit son fils, qui, a, qui garde au moins ce million. le donner à une, enfin, des, des, des enfants d'une étrangère, c'est pas, ça fait la peine. Pire que ça. Ramon ont aussi voulu stimuler le père de Léa à donner une belle dot à sa fille. Ça, ça fait du bien pour tout le monde. Ça revalorise Ça donne plus de valeur à sa fille. Et en plus de ça, même, comme ça, Jacob, il va pouvoir fonder un bon foyer avec en besoin d'argent pour vivre. C'est important d'en avoir. Pas pour le dépenser pour rien, mais pour avoir des investissements, avoir des. D'accord Vivre avec. Donc, pour stimuler un petit peu tout ça, Rami, on va instaurer, tu sais quoi On va instaurer une protection des, des, des, des biens que la femme fait entrer, qu'ils resteront a priori dans la à disposition de la progéniture de cette femme-là et pas du tout. Ils en sauraient qu'on écrit dans l'actuva, qu'on écrit dans l'actuva il y a une phrase de la veille qui s'appelle « Benin non Les enfants, garçons, benin dikhim, Avou qui seront, les chi qui seront pour toi, minaï de moi » Donc les garçons qu'on aura ensemble, Yirtun, ce sont eux qui hériteront l'argent de la clause que je m'engage à te payer ou à te rendre en cas de divorce. ou de... Donc, c'est eux qui hériteront cette part. En fait, donc on a gagné là, que maintenant les enfants de Léa, ceux qui vont garder le million, donc en l'occurrence, Réouven, il va garder ce million, les enfants de ils vont le faire avec les 200 000. La Mishnah maintenant elle va venir me poser quelques petites conditions. Et alors là, il faut aussi expliquer un autre point important. Je le fais à l'oral, ça va être très rapide, après on va le voir dans les mots. Il faut, on a là, on a quand on va faire maintenant ce partage. Il s'avère qu'en fait, il y a covid décède et l'argent qu'il laisse, il n'est pas partagé lors, selon les règles que la Torah impose. La Torah l'a précisé que quand on partage, quand le un père décède, que ses enfants partagent selon une, une procédure bien claire, le s'il si on a un premier des garçons, il devra prendre une double part. Et tous les autres frères, chacun prend une part. Ça veut dire, s'ils ont quatre frères, on partage ça en cinq, et on donne deux parts au premier, au premier parce que c'est lui le Béchor. En l'occurrence, s'ils sont trois, il faut. D'accord Maintenant, et s'il n'y a pas de Béchor, alors on fait un partage équitable entre les trois, les trois héritiers, les cinq héritiers. Ce qu'il y a, on va faire un partage équitable. Là, Rami, ils ont fait quelque chose de pas joli aussi. Ils ont venus donner quelque chose qui est. instaurer quelque chose qui est très utile et pratique, qui va stimuler plein de bonnes choses. Mais dans notre clé, ils sont venus faire, un... faire qu'il la... y a l'héritage qui est écrit dans la Torah, on ne l'hérite plus. Rami, ils n'ont pas voulu faire ça. Ils ont dit, tu sais quoi On va instaurer cette règle-là du « K'tuvat Benin Dichin », la fameuse K'tubar on », donne... on laisse l'argent la des... de la mère dans la propriété de ses, de ses enfants, on ne le fera que s'il y a, à part ça en plus, un supplément conséquent à partager selon les règles de la Torah. S'il y a un supplément pareil, alors on partagera le supplément selon les règles de la Torah, et après nous, on vient à Khamim et on met notre petit grain de serre, et on change les règles du jeu, on donne plus à l'un, d'accord Il faut nécessairement. Donc en fait, si je reviens, je reste sur l'exemple le, le, de Rachel et Léa, si Reuven, si ensuite quand Yaakov décède, il reste précisément 1 200 000, alors là, on partagera plus selon l'acte de Benin-Nichim. Pour quelle raison Parce que Khamim n'a pas voulu annuler le partage selon la Torah. S'il y a 1 400 000, et que Yaakov, il a donc laissé au moins 200 000 shekels à partager selon les règles de la Torah. Alors là, on dira, premièrement, les 200 000, partagez-les comme ça, faites un tir chacun, si un bechor donne une double part, partagez-le. Maintenant, les 1 200 000 qui correspondent à l'argent que les femmes lui ont fait rentrer, là, on pourra appliquer notre décret de faire la Tuktuvat Benin Dichim. Vous avez compris le principe C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la Mishnah. Soit, s'il n'y a plus de supplément au-delà des 1 200 000, eh bien, on ne partage plus cents selon les mères, mais on fait un partage équitable entre les trois parties. Et si, toutefois, il y a un supplément à partager, alors dans ce cas-là, on pourra faire l'actuat de Manindrin, partager ça selon ce que chaque femme a fait entrer, on leur donne, et puis après, pour le supplément qui reste, on le partagera selon les règles de la Torah, qu'on le partagera en trois, de manière équitable, ou avec une part double pour le premier. né Là, on va connaître maintenant les deux tiers de la, de la Mishnah, après il y aura un cas de figure, ensuite, on va le préciser après. Mishayanasuy Tenashim, un homme qui était marié avec deux femmes, Vametu, et ces deux femmes sont mortes. Et lui, il était encore vivant. donc. Et seulement après, vachan Methu, et seulement après, lui aussi, il est mort. Dans ce cas-là, Vathamim Vakhim Ktobatiman, et Vathamim Nivenisban, maintenant, donne-nous l'aktua de ma mère. Chacun vient, c'est-à-dire en fait, ils viennent réclamer maintenant à je ne sais pas qui, ils vont se réclamer entre eux, en fait. Moi, je veux l'aktua de ma mère. On a maintenant les trois héritiers qui sont là, maintenant deux fils de Rachel, un fils de Léa. Chacun lui dit, allez, euh, donnez-moi la... Alors, il alors, y a les enfants de la, ils disent, donnez-moi la toile de ma mère. Et quoi Eh bien, la, la Mishra n'est pas d'accord, elle nous dit non. Il y a là-bas l'équivalent exact de deux octobre et pas plus. C'est-à-dire, les deux votes c'était un million plus 200 000, et il y a cet argent-là, il n'y a pas un rond en plus. bien, on partage ça comment Chokin et on partage tout équitablement. Est-ce que les n'a n'ont pas voulu... Imposer leur décret, si toutefois il ne va plus y avoir d'héritage selon la Torah. Par contre, Ayasham Motardinar, s'il y avait là-bas un supplément de 1 dinar, je ne suis pas capable de donner une, une valeur exacte de cette. Euh, D'accord C'est peut-être une histoire, un petit un billet de 100 shekels, 50 shekels, je ne sais pas exactement. D'accord Mais ce n'est pas beaucoup plus. Il y a maintenant un motard dinar, un supplément de 1 dinar. Alors là, c'est super. Parce que dans ce cas-là, Elo on dira aux enfants. Que chacun de vous prenne l'actuba de sa mère, toi, fils de Léa, prends le million, vous, fils de Rachel, prenez les 200 000. Maintenant, il reste un dinar à partager en trois, et on le partagera équitablement. Et l'unotin ktobatiman et sa mère, D'accord Ils pourront prendre chacun l'actoa de leur mère, et donc forcément se partager équitablement le reste. Imam Roy Tomim, maintenant nous nouveau cas de figure. On n'a pas encore fait à l'oral, maintenant on va le voir dans les mots. Imam Rouyet Tomim, si les tomim ont dit. Tu sais quoi Nous on va te laisser. Nous, on va surévaluer sur le bien de notre père un supplément de dinar. On va expliquer après de quoi ça parle exactement. Mais ça, ils le font en Kélechidouk tout bâtiment. Afin qu'ils puissent prendre la toile de leur mère, eh bien, on ne les écoutera pas. Et la Chamine est un Nechassim Il faudra l'évaluer les Nechassim Obeddin. En fait, j'explique, c'est simple. On a dit, imaginez, donc Léa, elle a laissé elle a, elle a s'engager à payer 1 million. Rachel. Ça l'a engagé à payer à ses enfants 200 000. Aujourd'hui, maintenant, de Sède, il y a il ne reste que 200 000. 1 million de 200 000. On ne pourra pas faire un partage, euh, selon la clause de Benin d'Ichim Parce qu'il faut nécessairement qu'il reste un supplément de 1 dinar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant Quand, quand l'exéto-Bedin, euh, Réhouven, le fils de Raphaël, a commencé à voir que les Dayanim, ils allaient trancher en sa défaveur, en donnant l'avantage, en fait, à L'autre frère de partager ça aux autres, aux autres, aux autres frères de partager tout ça équitablement. Ce qu'il a voulu proposer, lui, les, les réouven Je vous jette l'idée d'abord pour le exactement comment il a fait. Il leur dit Vous savez quoi non non, non, non, on va faire autre chose. On prend tous les biens là. Vous voyez là, les biens de ma mère. Ma femme, elle a laissé, euh, je sais pas moi, 5 hectares de je sais pas quoi. Venez, on prend une petite parcelle là-bas. Ça, on fait le partage équitable selon la Torah de cette partie de cette petite parcelle là. Et le reste, on le partage selon les clubs de c'est-à-dire qu'en fait, Réouven, il vient et dit écoutez, moi, ma mère, Yaakov, il s'est engagé à lui donner un million, tout va de 1 million. Venez, on va faire que les biens de ma mère, en fait, ils coûtent l'équivalent de 1 million 5, 5 000, 1 million et 5 000 shekels. D'accord Comme ça, on va prendre maintenant les 5 000 shekels, on va les partager selon règle de la Torah, on a un un Et puis moi, ce qui reste, le, la, la reste de la parcelle du terrain, d'accord Ça va en fait l'équivalent de 1 million moins 5 000. À peu près. Alors, ça, on va le partager selon le code de Vénérine. C'est-à-dire, en fait, Yakov, il vient, et il vient, il fait quelque chose d'astucieux. Il leur dit Vous savez quoi Au lieu que maintenant, je laisse tout comme ça et que je vais perdre, au lieu de recevoir un million d'un an, je vais recevoir que 400 000 et vous allez tout prendre sur mon compte, moi, je propose qu'on fasse autre chose. On va prendre une petite bande de ce terrain, je vais leur ai fait cadeau, on va le faire comme si c'est l'héritage de notre père. Et puis, après, l'hectare qui reste, alors c'est vrai que ce sera plus un million, ce ne sera que 980 000, mais c'est pas grave. Il me ressemble 980 000, plus encore quelques petites clopinettes. Des, du partage de, de la petite parcelle. Il aura plus à gagner en, faire, en faisant comme ça, mais en même temps, elle me dit on ne pourra pas l'écouter. Parce qu'à partir du moment où quand le Père il décède, parce que l'évaluation des biens pour partager au Bédine, pour partager les héritages, ça ne se passe qu'au Bédine. Et donc il faut les amener au Bédine, et les, quand on a au Bédine, les, les Dayanim ils devront évaluer selon ce qu'ils valent réellement, et selon ça, décider ce qu'on appliquera l'héritage de la Torah. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, je vous dit d'autres, tout ça.